Bonjour à tous, dans cette séquence, je vais vous faire le bilan de la semaine 4 du MOOC. Alors, pour commencer, la vie du MOOC et un petit message de l'équipe pédagogique. Donc, comme vous le savez, on avait un questionnaire de début du MOOC que vous avez été un certain nombre à remplir, plus de 1200 lorsque j'ai fait les relevés ce matin. Et l'idée, c'était d'identifier les participants du MOOC en termes de population, en gros... Grande masse, d'où dit-il, etc., etc. Et puis, on a également un questionnaire de fin de MOOC qui a été mis euh, en place. Et l'objectif de ce questionnaire, c'est d'avoir votre perception du MOOC. Donc, euh, euh, on donne ici euh, l'URL. Elle va être également rappelée euh, sur euh, le site. Et l'objectif, c'est que vous alliez également euh, le remplir. Donc l'objectif, c'est d'avoir votre perception, mais il y a quand même une partie commune euh, que vous avez déjà remplie euh, dans le question début de MOOC, euh, de manière à essayer de recaler la perception que vous avez du MOOC par rapport aux différents sous-groupes, par exemple, est-ce que les francophones ont eu moins de, plus, moins de difficultés, enfin, ceux dont le français est la langue nature, la langue maternelle, ont eu moins de difficultés que d'autres, est-ce que le niveau d'étude a un impact, etc., etc., la compréhension des langages aussi, enfin, bref, toute une série de choses, et il faut qu'on vous identifie. Euh, alors, euh, ben euh, merci d'avance de remplir ce second questionnaire et je vous rappelle que comme d'habitude, les données sont confidentielles et de toute façon il n'y a pas de données nominatives et elles ne seront utilisées que dans le cadre de ce book, c'est-à-dire en fait de l'amélioration de ce book, comme je pense que ce cours a été amélioré par rapport à celui de l'an dernier. Alors combien êtes-vous? Euh, ce dimanche 1er mars, lorsque j'ai fait euh, les relevés, il y avait 3141 inscrits sur euh, la plateforme FUN, ce qui fait euh, 128 de plus que euh, la semaine dernière, donc euh, c'est un bon. L'an dernier, on avait moins de 100 personnes en plus. Euh, sur l'espace CATSI, il y a 660 comptes avec au moins une connexion. C'est plus 20 par rapport à la semaine dernière. Et en fait, euh, on a euh, une cinquantaine euh, de comptes en plus, mais qui n'ont jamais été... Euh Actifs. Ils n'ont été qu'activés, il n'y a jamais eu de connexion. Et puis, on a atteint les 365 exercices déposés, c'est-à-dire euh, presque 80 de plus. Alors, il faut savoir que les exercices étaient un petit peu plus difficiles, d'ailleurs, on s'en est rendu compte, puisque les premières soumissions ont mis deux jours euh, avant euh, d'arriver. Il y a 1203 questionnaires de début de boucle qui ont été remplis, plus 74, et puis ça a on approche tranquillement les 40%, on est encore un peu de sous, on, on gagne presque un point par rapport à la semaine dernière. La pyramide des âges, eh bien, ça évolue un petit peu, mais vous voyez, il y a toujours ce plateau-là qui se confirme, les choses ne changent pas réellement. Et euh, en termes de pays de résidence, on a toujours 43 pays. Et la seule chose qui change, euh, c'est euh, les volumes, les nombres. Mais en fait, il euh, n'y a pas de franchissement euh, de tranches qui font qu'il euh, y a des zones où on change de couleur. Euh, on est toujours sur les mêmes proportions dans chacun des pays. Par contre, le ratio entre les participants français et les participants étrangers a un tout petit peu varié. Il y a plus de 2%, on passe de 29 à 31% de participants étrangers qui ont répondu au questionnaire. Alors peut-être qu'il y a plus de gens issus d'étrangers qui sont arrivés un peu plus tard et puis qui sont mis à remplir le questionnaire. Je ne sais pas. Enfin bon, ça ne change quand même pas énormément de choses. On est toujours sur des ratios qui sont de l'ordre de 70-30. Alors, le nuage de villes, alors, euh, ben, j'ai compté parce que j'ai réalisé que je ne le disais pas. Il y a 525 villes, dont euh, 153 avec plus d'un participant recensé. Hein, et j'ai ici, dans ce nuage de cette semaine, j'ai euh, simplement répertorié les 38 villes pour lesquelles il y avait au moins 5 participants. Donc, il y a un petit peu moins euh, de noms euh, à l'intérieur. Et euh, si je m'intéresse à ces 38 villes, vous les voyez ici, donc il y a effectivement euh, beaucoup de Parisiens, mais après on va à Abidjan, puis Toulouse, puis Lyon, puis d'accord. Enfin, vous voyez qu'on alterne entre des villes qui sont des villes françaises et des villes qui sont situées hors de France, mais bien évidemment des villes francophones. Euh, L'activité sur les vidéos, donc je vous rappelle qu'on avait un petit souci qui s'est confirmé, hein, c'est-à-dire qu'il y a deux jours qui sont blancs euh, sur les mesures de FUN. Si on regarde les mesures euh, cette semaine, donc euh, ici je n'ai pas relevé euh, les journées de vendredi et de samedi, euh, pas de cette semaine mais la semaine d'avant. Et puis alors ce qui est étrange, euh, cette semaine c'est que qu'on a un pic, mais le pic il n'est pas mardi, il est mercredi. Voilà, c'est un petit peu... Euh, alors, qu'est-ce qui s'est passé euh, Je ne sais pas. Euh, et le pic, et euh, du coup, en fait, c'est marrant parce que c'est un peu... On a l'impression la somme... Euh, bah, en fait, euh, j'ai l'impression qu'il y a eu un petit peu de retard le lundi. Alors, est-ce que c'est euh, lié au euh, Nouvel An chinois Les gens ont du mal à se remettre, je ne sais pas, ils ont trop fait la fête. Bon, bref, euh, voilà comment ça se passe. Et on a dépassé les euh, 50 000 euh, vues euh, recensées euh, depuis le début du MOOC. C'est quand même un chiffre impressionnant. Alors, les vues par vidéo, donc ça c'était l'état euh, la semaine dernière, et on voit qu'effectivement, eh bien, ça progresse un petit peu. Euh, je vous rappelle que effectivement, le, le, le trou de deux jours a probablement euh, un, un, un léger impact, mais enfin bon, euh, quand les semaines vont passer, euh, les choses vont bien évidemment. Euh, disparaître euh, et puis ben, on retrouve alors ici ben, ça monte avec un petit peu de retard mais vous voyez que euh, on, on a ce même front euh, qui suit avec euh, on sent que les choses vont probablement se stabiliser euh, pas loin d'ici peut-être que là encore une fois il euh, y a euh, quelque chose d'intéressant c'est que cette semaine on a l'exercice un petit peu plus compliqué hein, euh, hein, les trois premières semaines on était resté dans storyboard là les trois dernières semaines on va abandonner storyboard on va voir des choses plus sophistiquées des mécanismes de délégation un peu plus compliqués par conséquent il se peu que il ben, euh, y ait des gens qui trouvent que ça devient euh, trop difficile. Euh, L'avenir euh, nous le dira bien évidemment. Quelques news maintenant. Alors euh, la première chose, c'est que je pense qu'on aura un trou dans l'activité euh, du mardi 9 mars, euh, puisque il y a euh, un Apple Event, comme ils disent et qui visiblement va être pas mal retransmis, il sera lisible en streaming, c'était le cas d'ailleurs du précédent, mais on sent qu'il y a eu un petit peu plus de buzz qui a été fait et beaucoup de gens estiment qu'il y aura des annonces très précises, très concrètes sur l'Apple Watch avec probablement des dates de disponibilité qui seront mises et qui seront annoncées euh, les gens tablent, sur, tablent pardon, sur une disponibilité plutôt en avril qu'en mars. Mais enfin bon, euh, patience, le 9 mars, nous le saurons. Alors, il y a un autre bruit aussi qui dit que iOS 8.2 pourrait sortir la semaine prochaine. Ça, c'est une source de ma génération. C'est plutôt une source qui est en général fiable. Je vous mets ici l'URL. Alors, danger. Enfin, danger. danger. Euh, si iOS 8.2 sort il y aura sans doute une nouvelle version d'Xcode qui sera l'Xcode 6.2. Et euh, la question est, est-ce que je me précipite à faire l'upgrade euh, si j'ai un terminal Ben Si vous avez un terminal que vous le passez immédiatement en iOS 8.2, vous n'allez pas pouvoir déployer avec iOS avec euh, Xcode 6.1, ça c'est quasi certain. Euh, donc ça veut dire qu'il faut que vous passiez la mise à jour en euh, Xcode 6.2. Vu que la mise à jour d'Xcode 6.01 et 6.1 a été un petit peu délicate, vous trouverez dans le MOOC des choses qui ont été faites avec la version 6.01 et qui ne compilent plus avec la version 6.2, même si 6.2 n'annonce pas une évolution de Swift comme la 6.3, je vous en ai déjà parlé dans un bilan précédent, euh, ma recommandation, encore une fois vous faites ce que vous voulez, ce serait de laisser l'équipe pédagogique essuyer les plâtres, et de patienter un petit peu, euh, de manière à ce que les et bosses ce soit nous euh, qui puissions euh, les, euh, les éprouver. C'est-à-dire que c'est important de savoir si certains exemples ne passent pas de savoir lesquels ne passent pas. Je ne sais pas comment on va trouver le temps de faire ça, mais je pense que nous, on va passer relativement rapidement. Il y a un discours en général. On a discuté dans l'équipe pédagogique, qui disent « oui, moi, en général j'ai la version à jour ». Moi, j'ai une vision un petit peu plus pragmatique, c'est-à-dire que lorsque vous êtes en production, eh bien, on fait attention à ce qu'on change et on applique les changements, par nouvelle version de compilateur, nouvelle version de tel produit, nouvelle version de telle bibliothèque, une fois que l'analyse de l'impact de cette évolution a été correctement effectuée et qu'on est certain qu'on pourra surmonter cela. Voilà. Donc là, quelque part, pendant le MOOC, on est en production. Et donc, alors, ceux qui sont des « last version addicts, effectivement, bah, téléchargeront euh, iOS 8.2 et probablement Xcode avec, si vous n'êtes pas technologie addict, je ne pense pas que la 8.2 va amener de grands changements par rapport à la 8.1.3, euh, et bien, euh, dans ce cas-là, vous allez pouvoir, enfin, euh, vous devriez pouvoir attendre, au pire, euh, la fin du MOOC, c'est-à-dire quelques semaines, euh, pour pouvoir euh, faire la mise à jour. Euh, autre chose qui a été annoncée, alors ça, ça viendra encore plus tard avec la version 6.3 euh, et c'est visiblement quelque chose qui a été rendu disponible avec une nouvelle version de la bêta euh, de la 6.3 qui est sortie. Euh, c'est que visiblement Xcode gère de façon beaucoup plus fine les rapports de crash. Euh, et en particulier, j'ai l'impression, les rapports de crash qui proviennent euh, des utilisateurs de votre application, vous savez que vous pouvez euh, dire j'envoie euh, les rapports, et j'ai l'impression que ces rapports sont collectés et qu'on aura un moyen euh, pour les développeurs d'applications d'avoir pas mal d'informations. Alors ça, c'est très très intéressant euh, dans la chaîne de développement euh, d'avoir justement ce feedback euh, qui provient directement. Euh, des euh, usagers euh, de vos applications, euh, parce que bah, ça vous permettra de garantir une euh, bonne qualité euh, de service, et puis la correction des bons bugs, euh, et puis euh, vous savez que euh, il, les gens qui font du logiciel disent que il n'y a rien de pire que l'utilisateur. L'utilisateur, euh, quand il prend possession euh, d'un euh, logiciel, il fait des trucs avec auxquelles on n'a jamais osé penser. Et si par hasard, vous, quand vous utilisez une interface graphique, par exemple, vous faites attention de ne pas cliquer comme un malade, parce que vous savez que si je fais ci et ça, vous savez comment oser prendre votre truc, l'usager, lui, il n'a pas du tout ses, ses pudeurs, hein, tout simplement parce qu'il ne connaît pas les contraintes que vous avez sur ce logiciel, euh, il n'a pas participé au développement, et lui, bah, il ose tout, et en général, c'est ça qui fait mal. Alors, euh, qu'avons-nous vu sur le forum il y a pas mal de choses, c'est assez riche euh, cette semaine. Euh, alors, euh, on peut le voir positivement. Hein. Vous êtes actifs, vous êtes nombreux. Et donc, bah, du coup, euh, euh, on est plein à buquiner. Ben... Bah il y a régulièrement du coup des choses très, très intéressantes qui sont soulevées. La sélection est d'ailleurs parfois difficile parce que moi j'essaie de, de limiter. Là on est arrivé à des vidéos de bilan qui font une heure. Je verrai bien qu'on ne dépasse pas ce terme-là. Et donc eh bien, ça nous coûte un petit peu de, de jus de neurones. Il faut presser le cerveau pour pouvoir faire la sélection. Et s'il y a des gens qui avaient souhaité dans les forums qu'on aborde tel ou tel sujet que ces sujets ne soit pas abordé, je suis désolé, on est obligé de faire une sélection. Alors, euh, vous avez cette semaine découvert le bonheur du mode programmatique. Et alors, j'entends plein de choses, des gens qui disent euh, « le mode geek, c'est plutôt un mode galère »,« mais franchement, est-ce bien raisonnable de passer tout ce temps à écrire ce code ?»« Pas mal de lignes de code, mais gros avantage, c'est de valider les choses petit à petit. »« Ce qui est fait, n'a plus besoin de travail ultérieur. »« Quel plaisir de se débarrasser de ce mode, soi-disant, kindergarten, filer les boutons et les labels qui disparaissent. »« Alors que dire, c'est long, très long, mais au final, il n'y a pas de surprise. » Il fait ce qu'on lui dit de faire. Alors, vous voyez, euh, il y a les tenants euh, du mode euh, storyboard, les tenants du mode programmatique. Euh, C'est normal, il y en a pour tous les goûts. Euh, C'est vrai que vous avez une certaine précision dans euh, le mode programmatique qui se paye évidemment par un peu d'effort. Euh, ça peut euh, euh, engendrer pas mal de lignes de code. Euh, vous avez été plusieurs à remarquer que c'est une code, finalement, c'était assez euh, classique et assez répétitif, pas extrêmement compliqué. Euh, et puis, de euh, toute façon, ce qui se passait, c'est que pour tout le monde, vous avez, euh, il y a trois semaines, pour certains, découvert même ceux qui connaissaient les nouveautés du mode Kindergarten. Et puis, vous avez, euh, pour certains, découvert le mode programmatique. Donc, voyons un petit peu ce qu'on peut dire de tout cela. La grosse difficulté que vous signalez, c'est la gestion des coordonnées. Et en particulier, euh, le fait que c'est vachement pratique parce que euh, enfin, le storyboard, pardon, euh, vous donne des guides, ça vous dit quand c'est centré, etc., etc. Tandis que sinon, il faut gérer les coordonnées. Moi, je relève trois approches euh, et je vais vous donner mon avis sur ces trois approches. La première approche, c'est de tout calculer. Et je pense que ce n'est pas une bonne approche. Quand je dis tout calculer, c'est-à-dire en fait, calculer ici les coordonnées y et x, parce que le x c'est ici et y c'est là. Euh, le zéro, évidemment, est ici, pour chacun des objets, etc. Alors là, c'est n'est pas génialissime, parce que le souci est que maintenant, vous avez plusieurs tailles de terminaux, que du coup, ça devient un petit peu compliqué à gérer, et puis surtout qu'on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. C'est-à-dire que si les terminaux changent encore de taille, ou de... Bon, vous allez être embêté. On a vu qu'on était déjà... Euh, pas gêné par les problèmes de résolution puisque on travaillait en points et que le nombre de pixels était déduit à partir des coordonnées qu'on donnait en points. Mais donc c'est fastidieux, on pourrait dire que le mode programmatique est plus fastidieux que le mode qu garden, quoi que, quoique quand euh, on passe son temps à essayer de trouver qu'il y ait la contrainte qui a été flinguée, moi je trouve que c'est aussi assez fastidieux. Euh, mais euh, le problème c'est surtout à mon avis un problème de maintenance c'est pour ça que je ne recommanderais pas cette approche-là. La deuxième approche, euh, c'est celle que moi j'ai pas mal utilisée, j'utilise encore pas mal, c'est d'avoir un incrément, c'est de dire en fait, voilà. Euh, l'incrément il peut être régulier ou irrégulier, hein. alors, vous avez vu que certains ils, ils font les choses par paquet, euh, par exemple en particulier pour le nuancier, il y a le paquet avec les trois sliders, il y a le paquet avec les boutons du bas, euh, il y a le paquet avec euh, les, les, les zones de couleur. mais en gros c'est que vous n'avez pas un calcul total coordonné vous partez d'un certain point puis vous incrémentez, alors l'intérêt c'est qu'effectivement si vous devez rajouter quelque chose derrière, ben, vous pouvez faire varier un petit peu l'incrément il faut faire attention à ce que les euh, différents euh, éléments de votre vue et en particulier les éléments qui sont actifs ne soit pas trop serré, hein, sinon on a des soucis. Mais l'intérêt, c'est qu'effectivement, euh, par exemple, quand je suis en mode euh, horizontal ou en mode euh, vertical, ben, euh, par exemple, en jouant sur l'incrément, on va espacer un peu les choses ou euh, les euh, rapprocher. Et ça implique aussi qu'on a une construction dans le sens de la lecture. C'est-à-dire qu'en général, on va de gauche à droite et du haut euh, vers euh, le bas. Et donc, c'était quelque chose, finalement, qui est assez euh, cohérent. Et alors, l'avantage, là, vous voyez, c'est que on doit pouvoir survivre à la maintenance. On peut gérer plusieurs types de terminales en jouant un chouïa sur l'incrément, hein, ce qui est une manière euh, de garder euh, un certain équilibre. Et puis, il y a une troisième euh, manière euh, de faire, qui est une variante, je dirais, de l'approche par incrément, c'est de faire des ratios sur une proportionnalité par rapport à l'écran. Certains ont fait ça, c'est-à-dire que vous dites, mon écran, il a une certaine hauteur, il a une certaine largeur, je place les choses par rapport à la hauteur et par rapport à la largeur. Et donc, ça veut dire que du coup, vous euh, gardez en tête peut-être des pourcentages et vous multipliez ça par la hauteur que vous connaissez de votre terminal et la largeur que vous connaissez de votre terminal et vous arrivez euh, à vous en sortir. Donc, on peut dire ces trois techniques. Les deux dernières, à mon avis, elles ont le gros avantage sur la première, euh, c'est que en termes de maintenance, ça va être euh, beaucoup plus euh, pratique. Et puis, bah, par exemple, des choses comme le passage de l'iPhone. Euh, 5S à l'iPhone 6 euh, ou euh, le 6S c'est simplement euh, une proportionnalité euh, sur euh, l'écran, et eh bien vous euh, voyez, vous travaillez par rapport à la hauteur de l'écran, l'écran il fait tant, il fait tant plus un delta et euh, eh bien euh, le code n'est absolument pas changé. Sur l'incrément, on peut avoir à faire quelques petites modifications. Euh, bien évidemment, euh, il vous est vivement déconseillé euh, de mettre euh, des euh, Magic Numbers partout. Vous avez intérêt à avoir des constantes, c'est-à-dire que l'incrément, c'est une constante, les ratios sont des constantes, etc., etc. Et là, en termes de maintenance, vous vous en porterez bien mieux. Il faut voir qu'il y a aussi parfois des effets de design spéciaux et là euh, par exemple moi c'est des choses que je ne sais pas le faire autrement qu'en mode programmatique. Euh, je, je, je pense maintenant que euh, avec les nouvelles mises à jour de storyboard, on doit pouvoir y arriver, mais c'est quand même assez pénible. C'est par exemple ça c'est un, un, un mastermind, c'est un jeu que j'avais fait programmer à mes étudiants pour leur examen. Vous voyez que euh, à la mode horizontale ou verticale, le choix des combinaisons n'était pas présenté du tout de la même manière. Et puis, bien évidemment, quand vous avez euh, en prime un grand terminal où le truc doit apparaître dans un euh, pop-over contrôleur, vous voyez qu'il y a des choses, c'est un petit peu plus compliqué. Comment je gère la différenciation entre le mode petit terminal et le mode grand terminal Alors. Je ne dis pas que ça n'existe pas dans Storyboard. Moi, il se trouve que euh, je n'ai pas une grande expérience de Storyboard. Et euh, puis, ça <rire> c'est un mode qui m'énerve un peu. Et donc, par conséquent, pour être franc, je ne sais pas vraiment le faire. Mais je n'exclus pas qu'avec un petit peu d'effort, de, de, de, de, on y arrive. Alors, euh, bien évidemment, il y a un dernier point qui sont les animations, alors c'est quelque chose qui n'est pas trop abordé dans ce MOOC, là non plus, je ne sais pas comment le faire, euh, c'est-à-dire qu'en fait, on peut définir des trajectoires, qui fait que là, faut apparaître par exemple une vue, bah, la vue, elle tournoie avant d'arriver, enfin des effets euh, spéciaux comme ça, euh, là aussi, je pense qu'on doit pouvoir le faire dans Storyboard, mais je ne sais pas du tout le faire, c'est un mode qui est, à mon avis beaucoup plus euh, avancé. Alors, en guise de conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire sur storyboard ou pas storyboard C'est que probablement, euh, il faut qu'on sache utiliser les deux modes. Je vous l'ai dit, et on en reparlera, mais dans, la, dans le MOOC deuxième partie, il y a des choses que Apple nous contraint à faire à coup de storyboard, en particulier euh, les applications sur les Watch, mais on est sur du storyboard qui est un petit peu plus simple que euh, ce qu'on peut être amené à faire dans les applications qui fonctionnent directement sur le téléphone, en tout cas, euh, à ce stade de l'évolution du système, euh, et donc euh, quoi qu'il arrive, je pense qu'il ne faut pas que l'on enfin on, on, on fasse l'impasse sur l'un des deux, et moi-même, euh, je me maintiens à jour en faisant un minimum de storyboard, il faut dire que euh, grâce euh, au MOOC de l'an dernier et à ce MOOC, j'ai appris un grand nombre de choses sur storyboard, euh, certains points, on va d'ailleurs euh, les aborder. L'autre question, donc là c'est sur purement le mode euh, programmatique, donc c'est une question qui est extrêmement, euh, on pourrait dire, hamletienne. Direct or not direct euh, Alors en fait, il y a Alex Martinet euh, qui, euh, lui, euh, s'étonne que dans mon, euh, ma présentation, et puis euh, du coup ça a été repris par nombre d'entre vous, on a le « will transition to size », euh, qui fait appel à une méthode qui s'appelle, par exemple, dessine dans format ou redessine ou reformate, enfin bon, bref, ça dépend des gens. Euh, et il dit, mais est-ce que c'est pas le rôle de la méthode draw right. Donc, je vais vous donner mes, mes deux centimes à moi, enfin, c'est mes deux balles à moi. Euh, sur la question. Donc, il faut savoir que on, on passe d'une situation où on avait un autre mécanisme pour gérer l'orientation qui était dédié, qui était ce fameux wheel rotate to interface orientation, et on avait un paramètre de type UI device orientation qui disait si on était euh, landscape left, landscape right, euh, up ou euh, down, upside down, etc., etc. Maintenant, on passe par ce wheel transition size qui prend en paramètre un CG size, c'est-à-dire en fait euh, une structure qui nous donne la largeur et la hauteur euh, de euh, la vue. Et puis, le drawRect, il ressemble un petit peu à ce truc-là, mais euh, ce qu'il fait, c'est que bon, il n'y a pas le coordinateur, et il nous donne, il prend un CGRect, c'est-à-dire en fait, la largeur et la hauteur, plus un point d'origine. C'est quand même une différence euh, entre le CGSize et le CGRect. Et donc, la question, est-ce que ce n'est pas le rôle de la méthode drawRect Alors, que dit la Sainte Bible de M. Apple elle dit qu'il ne vaut mieux pas faire d'appel direct à drawRect, puisque ça se fait soit, c'est l'OS qui fait appel à drawRect, si on estime en avoir besoin, et en gros, si vous, en tant que développeur d'application, vous voulez le faire, vous devez faire un set display. Alors, en fait, si on regarde ça, rien n'empêche le fait que le set display euh, soit euh, quelque chose qui soit mis euh, dans euh, le view will transition to size, et dans ce cas-là, vous faites un set display sur la vue racine, de euh, ou la zone que vous voulez afficher, mais là dans ce cas présent, c'est la, la vue racine euh, du euh, contrôleur, et puis c'est tout comme qui dirait. Alors, il euh, y a par contre aussi quelque chose. Alors, j'avais pas vu ça, hein, mais euh, comme je vous dis, euh, vous butinez tous euh, et du coup, vous ramassez des choses intéressantes. Il semblerait que Apple suggère de faire un appel à super. « View will transition to size » dans le « View will transition to size voilà. ». Alors, euh, bon, honnêtement, je pense que ça dépend de, de la situation. Moi, pour l'instant, je ne l'ai jamais fait euh, et j'ai découvert euh, cette semaine que c'était quelque chose qui était suggéré. Donc, je vous le signale euh, à titre informatif. Alors, il euh, y a également une question sur le mode programmatique, la localisation. Et là, il y a euh, M.Utinel qui dit euh, « Est-ce bien raisonnable de passer tout ce temps à écrire le code ?» euh, Donc, lui, il est en train de... Peut-être qu'il fait partie de ceux qui ont pesté sur Storyboard, mais il se met à l'aimer. Euh, et lui, il a un argument euh, qui est que « Mais qu'est-ce qui se passe quand les applications sont localisées ?» Eh bien, en fait... Euh, il ne faut pas imaginer que quand on traduit une application, on traduit tous les messages, toutes les chaînes de caractères qui sont directement dans le code. Euh, ça ne se passe pas comme ça. Et donc, c'est faux. Hein. Norman fait des vidéos euh, dont mes fils sont euh, plutôt fans. Donc, c'est complètement faux, cette euh, remarque. Euh, la localisation est un mécanisme qui est indépendant et qui permet de construire des chaînes dynamiquement à partir de deux choses. Donc, d'abord... Euh, de méthodes qui euh, vont gérer euh, la localisation en allant chercher les préférences euh, de, euh, que l'usager a mis sur son terminal, d'une part. Et deuxièmement, un certain nombre de fichiers de configuration qui sont des fichiers texte Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand on, on construit une chaîne, au lieu de donner euh, un message, au lieu de donner le, le, le, le, le titre du message, on va donner en fait un identifiant du message. Ça peut être ce qu'on veut. et via cet identifiant qui, évidemment, doit être unique, il n'y en a qu'un seul pour, il n'y a pas de message avec le même identifiant, bien évidemment, euh, et bien, euh, on va reconstituer la chaîne de caractères et éventuellement, on va pouvoir récupérer les fameux wildcards, les pourcentages ou autres qui pourraient se trouver euh, dans euh, cette chaîne de caractères. Et donc, les fichiers texte sont dans un fichier à part et contrairement à ce que dit Mutinel, et bien non euh, les gars, ils ne vont pas voir le code, si vous pouvez les faire traduire euh, des messages, vous allez leur filer finalement un fichier texte avec euh, un identifiant qu'ils ne doivent pas toucher, et puis derrière, la chaîne de caractères qui est le message euh, à euh, traduire, et la seule chose qu'ils peuvent trouver là-dedans, c'est des pourcents A, des pourcents D, des pourcents F, des pourcents L, des pourcents... Etc, etc. Donc il n'y a pas de souci, et en particulier l'ordre d'affichage, il est pris en charge par iOS, puisque c'est un paramètre, et que lui, il sait comment les choses sont faites. C'est-à-dire que si vous écrivez en arabe, par exemple, d'abord, vous écrivez en arabe votre chaîne de caractères, elle ne se lira pas de gauche à droite, mais de droite à gauche, et le système sait que tout sera positionné dans ça. Alors, la seule chose qui peut éventuellement varier, euh, c'est euh, le cadrage. Euh, et je n'ai pas l'impression que par contre ils changent les coordonnées mais j'avoue que je n'ai jamais euh, fait autrement que pour euh, jouer hein, euh, une application qui était vraiment localisée dans une langue qui s'écrivait de euh, droite à gauche Alors euh, cette semaine euh, vous avez également amené dans vos filets un truc nouveau que je ne connaissais pas euh, et en particulier euh, c'est SKMOOC19 hein, euh, qui euh, a fait référence à euh, ce, ce truc qui était euh, présenté dans la séquence 6 du cours de Paul-Egarty, c'est le cours de Stanford. Euh, alors, lui, il présente dans son truc également les UI Gestures. Nous, on verra ça dans la partie de, du bouquin, la partie, est vraiment consacrée à la partie interface graphique. Euh, et euh, c'est un mécanisme qui permet, en fait, de finalement, de faire un pontage entre le mode programmatique et le mode euh, storyboard, euh, et c'est quelque chose qui est apparu dans euh, Xcode 6, et dont je vais vous faire une petite démonstration. Donc ici, je retrouve avec mon écran qui est divisé en deux parties, donc à gauche, vous avez euh, le source, le source de, de la vue, hein, j'ai repris l'exemple, ma vue, le premier exemple qu'on a fait euh, de vue programmatique, et puis à droite, j'ai euh, une fenêtre sur le storyboard. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais taper « at euh, ibdesignable, je sauvegarde, et en fait, je vais ici, en fait, euh, signaler, Euh, que, euh, en fait, alors c'est pas celui, il faut que je regarde le container, excusez, oui, c'est un peu compliqué, voilà, il faut que je, je sélectionne celui-là, et je vais ici dire que c'est ma vue. Donc on va refermer tout ça, donc on va déjà fermer ça, et puis on va fermer ça, et vous voyez que, euh, eh bien, euh, il a dessiné. Euh, la vue euh, que je vois ici, telle que je Alors évidemment, euh, il a décidé telle tel qu qu'elle elle a été programmée, vous voyez que si je m'amuse à changer euh, certains paramètres, par exemple si, si je mets euh, 70, euh, hop, hop hop, hop, hop, je mets euh, 70, voilà, on va y arriver, et eh bien euh, si j'efface, vous voyez que effectivement, euh, des choses ont changé, euh, c'est répercuté. Euh, vous verrez d'ailleurs que ça n'est pas forcément le cas pour toutes les orientations. Hein. Euh, là, ce n'est pas terrible, parce que mon exemple, il est avec pas mal d'orientations. Euh, si par exemple, ici, euh, je dis que par exemple, euh, euh, c'est euh, point divisé par euh, 2.5, vous voyez, il y a des choses qui vont changer. Donc, il y a vraiment un, un, un impact. D'accord Alors, c'est assez sympa parce que, du coup, ça peut vous permettre euh, de débugger euh, le truc. Alors, par contre, ce que j'ai observé, hein, je n'ai pas eu le temps de regarder beaucoup plus avant, c'est que si je lance le simulateur, c'est-à-dire qu'il n'a pas été euh, très loin et ça plante. Et là, en fait, euh, le souci... Euh, après un petit peu de recherche vient du fait que probablement euh, il a besoin euh, de faire des choses euh, au niveau de, enfin, récupérer les trucs dans les storyboards et autres, et le moyen d'éviter ça, euh, c'est de Alors, il faut, que je sélectionne la vue ici c'est de supprimer la référence et de lui dire que c'est une UI view, comme d'habitude, et à ce moment là je vais pouvoir Exécuter mon application sur le simulateur sans aucun problème. Voilà, donc euh, c'est petite gymnastique, pas forcément super confortable, euh, mais euh, c'est un truc qui, euh, bon, euh, il faut explorer encore. Hein. Vous allez peut-être trouver euh, d'autres moyens euh, de vous en servir euh, de façon un petit peu plus fine euh, que moi. Euh, je ne vais pas vous faire la démo là, histoire de ne pas trop charger la vidéo de bilan qui est déjà bien, bien lourde. Euh, mais euh, vous avez également la possibilité de faire « at ebay inspectable » derrière un certain nombre d'attributs de classe que vous souhaiteriez partager. Et à ce moment-là, vous les verrez, ils apparaîtront dans la barre de droite euh, dans l'inspecteur euh, de storyboard et euh, au niveau des caractéristiques euh, de la classe et ainsi vous pourrez les modifier et avoir la répercussion vers le... Je, je vous renvoie, si vous voulez jouer à ça, à la fameuse vidéo, la sixième séquence euh, de la vidéo du cours de Paul Egarty. Euh, C'est assez vers le début, donc ce n'est pas la peine d'aller plus loin. Euh, D'une manière générale, euh, on, on voit que Apple est en train de, de, de, de progresser hein, dans l'intégration, hein, dans les sous-sens euh, de euh, Storyboard avec le mode programmatique, et que ça va du coup devenir assez agréable pour euh, certaines parties de décider de, moi, c'est typiquement ce que j'aurais envie de faire, c'est de faire le truc en mode programmatique, mais par contre, pour certains types euh, de vues, eh ben, pourquoi pas utiliser euh, un bout euh, de storyboard pour faire un truc qui, qui, qui, qui est euh, euh, relativement simple. Moi, en fait, ce que j'aime pas trop, c'est storyboard avec les problèmes d'enchaînement euh, de vues. Ça, je trouve que c'est quelque chose que je trouve... Enfin, personnellement un petit peu compliqué, je préfère maîtriser cette mécanique au niveau du source. Mais quand il s'agit de dessiner seulement et de dessiner des, des trucs simples, euh, quitte à ce qu'ils soient eux-mêmes euh, structurés avec des contrôleurs dans des contrôleurs ou des choses comme ça, eh bien il n'y a vraiment aucun souci. Dernier point intéressant, euh, souligné par Fabien Lefebvre, euh, c'est l'identification du terminal. L'identification du terminal dont je vous ai parlé via le user interface idiome, c'est en fait savoir si vous avez affaire à un pod ou un pad, en gros un grand terminal ou un petit terminal, et dans certains cas ce n'est pas suffisant. Jusqu'à présent avec ce qu'on a fait c'était largement suffisant, mais par exemple vous pouvez avoir des soucis si vous voulez accéder à faire du calcul, est-ce que ça a un sens de faire du calcul ou on peut imaginer que euh, on pourrait faire les choses différemment ou je fais avec des threads euh, parce que je sais que j'ai plein de puissance ou euh, sans threads parce que je sais que j'ai moins de puissance ou des choses euh, comme ça. Donc, euh, moi j'ai été chercher, alors à partir des, des pointeurs qu'il a donné, j'ai été chercher euh, entre guillemets à la source, euh, la possibilité d'écrire une fonction. Donc ça, c'est une fonction, hein. c'est plus léger que ce qu'il propose parce que cette fonction, si on l'écrit dans le app delegate, euh, vous allez découvrir qu on a le droit de modifier les choses dans le web euh, et du coup on peut faire cette détection dans le web delegate et eh bien en particulier le self contient un attribut plateforme, qui est une chaîne de caractères qui a un nombre de valeurs qui est assez riche vous le voyez ici et qui vous permet de détecter de façon extrêmement fine tous les types de terminaux alors je vous ai laissé cela en haut là iPhone 1 euh, 2 etc etc etc parce que euh, effectivement euh, cela on risque de les trouver parce que c'est des c est, c est des, des téléphones qui supportent, je crois qu'ils n'ont pas dépassé iOS 4, donc il y a a priori peu de chances pour que vous soyez amené à les maintenir et puis ils constituent une une part assez infime en termes de développeurs, si vous voulez, ça ne vaut probablement pas l'effort de porter vers ce type de terminaux-là euh, par rapport euh, aux, aux bénéfices euh, que l'on souhaite euh, en retirer. Mais vous avez donc ici une information beaucoup plus fine euh, qui vous permet euh, donc euh, de gérer euh, plus finement les possibilités de vos différents terminaux. Alors, en passant, euh, Jivouillon et Imanoupti ont une petite discussion intéressante sur euh, une, un des fils de discussion du forum. Ils discutent de logiciels de dessin qui ont des exports en core graphics. Et ils en signalent deux. J'ai regardé, ils ont l'air sympas, effectivement. Le premier, c'est Hydro. Vous pouvez accéder, vous pouvez acheter sur euh, le Mac App Store. Euh, il vaut un peu moins de 50 euros. Et il vous fait un export en Objectif C, en fait, en, en core graphics. Euh, et puis, euh, vous avez également PaintCode. Paint Code, donc lui, c'est un logiciel qui vaut un peu plus cher, euh, mais vous avez une version d'évaluation. Euh, Je n'ai pas le temps de la télécharger et de jouer avec. Je me réserve de faire ça un jour où j'aurai le temps. Et vous avez des exports en Objective-C, en Swift ou en C Sharp. Euh, donc C Sharp, ça doit être pour euh, d'autres plateformes, j'imagine. Merci à eux donc, ils ont démontré que c'était, euh, comme ils le disent, de vrais bouffeurs de quiche. Euh, et euh, effectivement, euh, je suis d'accord avec eux parce que moi j'aime bien le mode programmatique, mais leur core graphics, voilà. Euh on frôle le masochisme. Donc je suis assez d'accord avec eux, ça peut être relativement pratique, surtout si vous voulez faire des jeux. Donc je vous le signale, en fonction de votre activité, de ce que vous voulez faire, ça peut être quelque chose de pratique, euh, c'est vrai que ces logiciels ont un prix, mais encore une fois, voyez le temps que vous, vous pouvez économiser euh, pour développer euh, des applications, surtout si vous savez dessiner. Alors là, on va arriver au gros morceau de cette vidéo de bilan qui va concerner le MVC. Euh, on a beaucoup parlé du modèle View controller. On, vous savez, je vous l'ai dit et je le redis, que c'est un design pattern. Un design pattern, ça, en fait, en français, on pourrait traduire ça par un, un gabarit de conception. Donc, voyez-le comme une règle de bonne programmation. En fait, l'idée, c'est un, un, un, un design pattern, c'est de clarifier des relations entre différentes entités pour en faciliter la maintenance. Et c'est des choses en général qui se sont imposés progressivement avec le temps et avec l'expérience de nombreux développements. Donc euh, le MVC, c'est un des gabarits, mais il y en a énormément. La délégation hein, que vous utilisez euh, euh, avec Apple euh, et qu'on va voir de façon beaucoup plus intensive est également euh, un gabarit euh, de conception. Et le client-serveur en a évidemment un autre. Alors, si vous voulez en savoir plus là-dessus, il y a un livre très célèbre euh, qui est le, le, le Gamma. Alors, évidemment, il y a plein d'autres auteurs qui se sont euh, euh, ajoutés depuis. C'est la 42e version qui, qui, qui sort, la première version. Elle a euh, 20 ans, puisqu'elle, je crois, que le première édition du Gamma euh, date de 1995. Et donc, euh, c'est une lecture qui peut être euh, recommandée. Hein. Euh, et puis, je pense que vous le trouverez facilement dans n'importe quelle bibliothèque. Il y en a des pages et des pages. Il y a même des, des institutions qui ont fait des cours sur les design pattern. Euh, et c'est vrai que c'est quelque chose qui est important euh, de, de connaître. Alors, regardons ce que vous voulez savoir sur le MVC. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le MVC sans jamais oser le demander, comme dirait Woody Allen. Euh, ce qui est important de savoir, c'est la première chose, vous avez une partie dite modèle. Le modèle, qu'est-ce qu'il fait Il décrit les données du système ou du sous-système qui est concerné et il permet de caractériser son état. À côté du modèle, vous allez avoir un contrôleur. Le contrôleur, c'est l'intelligence du système il contrôle le système ou le sous-système concerné, il va traiter les actions, il va s'appuyer sur les données qui sont stockées ici, et il va s'appuyer également sur la visualisation que l'on va voir tout de suite. Et le troisième composant, c'est évidemment la vue. Donc ici j'ai le modèle et ici j'ai la visualisation effective, donc là vous voyez c'est... Euh, une vision 3D et puis là ici c'est euh, la statue ici la statue du pharaon Djoser hein, de 1700 ou 800 avant notre ère hein. c'est c'est le, le on sait pas trop parce qu'on a 50 ans d'imprécision sur les datations à cette époque là 50 à 100 et en fait c'est le, le pharaon qui a créé la première pyramide en pierre la pyramide de Saqqara une pyramide à degrés qui est extraordinaire bon et la vue euh, elle elle fournit une interface vers l'extérieur et elle fournit des actuateurs et donc elle va éventuellement être amenée à stimuler le contrôleur. De manière pure, dans le MVC, les relations se passent de la vue vers le contrôleur, du contrôleur vers le modèle, du modèle vers le contrôleur et du contrôleur vers la vue point barre. Ça, c'est la vision extrêmement puriste. Alors, pour être franc. C'est parfois un peu pénible de devoir passer par le contrôleur pour faire certaines choses. Et en particulier, moi, personnellement, ça me gêne pas trop qu'on accède à certains attributs du modèle en lecture, cest que Typiquement, si c'est pour afficher une valeur, je veux dire, faire ici, euh, dans certains cas, ça peut être artificiel parce que si l'information, elle est maintenue ici, c'est pas gênant. Mais si l'information, elle n'est pas maintenue ici, qu'elle est propre au modèle, c'est simplement un affichage et qu'il faut simplement une méthode ici qui appelle là, pour... c'est lourd, d'accord, voilà. Donc, on peut s'autoriser, on pourrait dire moi, je me l'autorise, après, c'est, disons, jusqu'où allez-vous dans le respect euh, euh, des tables de la loi euh, Eh bien, on peut s'autoriser à avoir euh, des interactions, mais par contre, moi, quand je me l'autorise, c'est les interactions en lecture seulement, et euh, par contre, pour des modifications, je préfère passer par le contrôleur, parce que le contrôleur, lui, il va avoir sa propre logique. Euh, par exemple, il va faire des contrôles, il va est dire euh, est-ce que la valeur ici euh, euh, je l'augmente pas trop, ou je la modifie dans les conditions, où j'ai le droit de la modifier ou je suis en le... train de aussi. D'accord Par contre, on peut dire que la lecture c'est quelque chose de, de, de, de moins sensible. On peut, hein. Je que mes flèches ici ne sont pas de la même couleur. Ça, c'est l'étape de la loi. Ça, c'est un assouplissement de la règle. Alors, dans iOS, le modèle, ça va être une classe. Une classe qui va arrêter de donner ce typiquement. Le contrôleur, ça va être une classe également, mais qui va être dérivée de UIViewController. Et puis, la vue, ça va être enfin une classe, mais qui va être dérivée de UIView. Voilà, c'est aussi simple. Alors, quand je dis dérivée, ça peut être UI View Controller, hein. je veux dire, ça peut être... mais vous pouvez également l'enrichir. En particulier, je me souviens que euh, c'est, je crois, Imadou Petit qui avait fait ça la semaine dernière pour les, les UI TextView. Il avait fait son propre enrichissement qu'il utilisait à plusieurs sources pour centraliser la partagation de UI TextView. C'est ce, qu ce que j'appelle une classe dérivée de UI View. Et puis ici, vous pouvez faire la même chose avec le contrôleur. Alors, honte sur moi, euh, en ce sens que dans un certain nombre d'exemples que vous allez voir dans ce book, dans ce cours, en fait qui sont des exemples qui sont assez petits et eh bien je ne respecte pas toujours le MC. Parfois je le fais, parfois je le fais pas. Et en particulier, euh, il m'arrive de tout regrouper dans le contrôleur euh, de vue euh, parce que c'est plus pratique et que pour illustrer par exemple certains types de mécanismes, euh, ça permet d'avoir le code localisé à un endroit et de pas créer euh, euh, des tonnes de fichiers, etc. Et parfois euh, je mets aussi des choses dans la vue que je ne devrais pas faire, mais encore une fois c'est toujours parce que je m'intéresse plus à la localisation du code pour c'est-à-dire je présente tout euh, ce qu'il y a. Mais bien évidemment, euh, vous qui connaissez euh, le mécanisme, euh, vous pouvez euh, rétablir. Par contre, lorsque j'ai les applications plus importantes euh, en iOS, je suis beaucoup plus strict euh, avec euh, le respect euh, de ce modèle, euh, modulo au fait que je m'autorise les fameuses flèches bleues. Alors on va ce qu'on va faire, c'est qu'on va instancier euh, ce que ça pouvait donner sur les exercices que vous avez fait cette semaine. Alors d'abord sur le nuancier RVB, hein, euh, vous voyez ici il euh, n'y a pas vraiment de modèle. Pourquoi Parce que dans le nuancier RVB, on peut dire que l'état c'est quoi C'est soit trois variables, soit un tableau à trois entrées qui sont les trois valeurs, la valeur courante, la l'avant dernière et la pénultième, euh, l'antépénultième pardon euh, couleur qui ont été conservées. Alors bon pour ça, si vraiment on est un ultra, on peut créer euh, une classe qui va contenir trois variables ou un tableau à trois entrées, c'est lourd. Donc là, on peut se contenter de mettre cette valeur-là au niveau du contrôleur, bien évidemment, pas au niveau de la vue, hein, ça c'est caca boudin, mais au niveau euh, du contrôleur. Euh, et du coup, on a, on peut dire, on a un VC, plutôt qu'un MVC. Dans le View contrôleur, par contre, on a la construction de la vue. La construction de la vue, c'est effectivement euh, l'allocation. Alors, en objectif, c'est l'alloc init. Sinon, c'est la création, l'instanciation euh, d'un objet de type euh, de la vue concernée. Et puis, on va rattraper les événements. C'est-à-dire que c'est ici qu'on va mettre les handlers d'événements. Et c'est ici qu'on va gérer la rotation. Alors, évidemment, la rotation, elle va faire appel. Par exemple, euh, euh, si je, je, je, je reprends le débat qu'on a eu tout à l'heure sur le draw rect, euh, je peux faire un set init display sur cette vue-là. Et ça va activer le draw rect de cette vue -là. Donc, je l'ai vraiment programmé ici. Euh, là, par contre, on peut dire que, euh, ici, lorsque je pose, euh, je fais le target, je peux dire que la cible du target, c'est ce contrôleur, et que, euh, du coup, euh, les événements sont des méthodes du contrôleur. Euh, je peux aussi, euh, euh, ça peut être des méthodes de contrôleurs qui font réappel ici à des méthodes, ici, dans certains cas de figure, pour gérer euh, les réaffichages, etc., ou si simplement réaffichage, faire des set display euh, qu'il convient euh, de faire c'est encore plus propre pour le MVC c'est un peu plus compliqué pourquoi parce que vous avez euh, ici euh, le modèle donc qui va tenir ici les questions les réponses et leur contexte si c'est affiché ou pas euh, vous pouvez aussi décider de stocker le compteur euh, de euh, réponses affichées donc là euh, on ne pouvait pas se passer de faire une classe supplémentaire Ensuite, vous avez euh, le contrôleur. Le contrôleur, ben, comme précédemment, il va gérer la construction de la vue en tant que quantité, rattraper les événements et gérer la rotation. Et comme tout à l'heure, la vue va s'occuper de tout ce qui est affichage. Et euh, donc, euh, en ce qui concerne cette partie-là, eh bien, on peut, pour lire les textes, euh, pour euh, lire les différents affichages, le nombre d'affichages, de questions, etc., etc., etc., eh bien, on peut avoir envie de faire un accès en lecture seulement. Euh, bon, encore une fois, ça dépend toujours si vous êtes ultra accroché euh, au modèle ou si vous vous autorisez euh, quelques euh, ouvertures. Alors, regardons euh, maintenant les applications de la semaine. Alors, euh, je vais vous rappeler quand même, parce que euh, c'est toujours pas le cas. Alors, euh, moi, je sais que j'ai eu un souci, parce qu'à un moment donné, euh, on est dans la discussion, et puis je téléchargeais plusieurs projets, et je me trouve plusieurs projets qui s'appelaient « Nuancier » enfin, non, nuancier, nuancier 1, nuancier 2, euh, alors qu'en fait, il provenaient d'archives qui étaient bien nommées. Donc, euh, je vous conseille de nommer vos projets, votre login souligné non-projet, et du coup, quand vous compresserez l'archive, ce sera votre login souligné non-projet. Plutôt que de nommer votre projet, par exemple, nuancier RVB, et puis après, renommer l'archive. Parce que quand nous, on va décompresser, et si on en décompresse plusieurs, on va se retrouver avec euh, plusieurs répertoires qui ont euh, le même nom, au euh, fait que comme iOS est intelligent, euh, est intelligent, il met des 1, des deux derrière, mais on ne sait plus trop qui et quoi. Donc, the winner for the nuancière VB Geek est Alix Martinet. Regardons donc cette petite application sur euh, Petit Terminal. Donc, vous voyez qu'elle euh, ben, se comporte très bien. Bien évidemment, vous voyez que là, je passe dans le mode euh, couleur euh, web. Je peux ici euh, enregistrer. Ici, on va, on, va, voilà, on va enregistrer là. Voilà, euh, ici, euh, vous voyez que... Euh, je peux du coup récupérer, je peux faire une mise à jour, enfin bon, ça marche euh, très bien. Si je suis en couleur web, eh bien, vous voyez que les mises à jour euh, se font euh, très correctement euh, et que si je sors euh, de la couleur web, je m'en sors de la même euh, manière. Bien évidemment, je peux changer la rotation de mon terminal et ça donne quelque chose qui euh, est euh, très euh, ressemblant et puis qui est euh, complètement euh, opérationnel. Regardons maintenant ce que ça donne sur Grand Terminal. Donc, vous voyez que euh, il a euh, changé euh, la gestion euh, du, du, disons, de, de la visibilité. Euh, honnêtement, je trouve dommage qu'il ait euh, cette grande euh, cette, ce, ce grand carré moi j'aurais euh, agrandi aussi euh, les deux autres mais bon pourquoi pas euh, là il y a l'idée qu'effectivement il donne toutes les informations euh, sur euh, les ratios euh, de la vue ça c'est aussi une idée qui est sympa et euh, lorsque on effectue la rotation euh, c'est aussi euh, tout à fait conforme et le gagnant pour le quiz geek de la semaine c'est Plachounet Regardons donc la petite démonstration du quiz en question. Euh, on a, moi, je l'ai bien aimé parce qu'il est euh, assez bien programmé, mais il a un petit, petit touch d'original. Euh, c'est ce système de vie. Euh, C'est-à-dire qu'effectivement, au lieu de compter le nombre de questions, eh ben, il nous décrémente euh, des points de vie. Donc, vous voyez que ça, c'est le mode balèze. Euh, bon, il est un peu orienté euh, médecine. Vous voyez qu'à chaque fois euh, que euh, eh bien, euh, je euh, choisis de demander la réponse à une question, il me décrémente euh, mes vies. Euh, si je le mets euh, en mode horizontal, euh, ça donne quelque chose de bien. Là, on va... Euh, vous voyez qu'il se souvient bien, euh, donc là, je ne peux pas euh, redemander. Euh, ici, euh, je quitte bien le mode balèze. Et vous voyez que si je fais une demande supplémentaire, eh bien, il me fait ha ha ha ha, ha tu as perdu. S'il l'avait sonorisé, hein, il aurait pu faire un rire sardonique avec un écho, etc., etc. Et puis, on peut rejouer et ça remet les choses à zéro. C'est assez sympa comme idée. Regardons également ce quiz sur euh, Grand Terminal. Eh bien, en fait, vous voyez, ça fonctionne euh, de euh, la même manière. Euh, ici, euh, aussi, bon euh, il n'a pas du tout euh, changé euh, la gestion de l'espace en fait que ce soit un grand ou un petit terminal, c'est-à-dire que ça donne un petit peu cette impression de vide euh, et là en fait je suis en train de réaliser qu'il y a un tout petit défaut que je n'avais pas vu initialement et que vous voyez ici, c'est que euh, lorsqu'on est à l'horizontale, sur un grand terminal, on garde quand même la barre de statut et lui, il l'a oublié. Et vous voyez du coup les boutons qui sont un petit peu sous la barre de statut. Voilà, C'est un tout petit bémol à mettre sur euh, ce choix qu'on ne regrette pas hein, parce que euh, l'idée euh, de l'espèce de jeu a quelque chose de plutôt sympa. Il y a d'autres cas intéressants, hein. comme je vous l'ai dit, euh, il y a souvent euh, plusieurs nominés. Alors sur le nuancier RVB, il y en a deux. Il y a celui de, de M M.Utinel qui est assez bien programmé. Il y a hélas quand même pas mal de répétitions dans le code. Il y a quelques trucs qui sont pas mal, mais il a tendance à répéter beaucoup de code. C'est un peu dommage. Du coup, il a perdu à cause de ça. Euh, Michel Marier est pas mal programmé. Euh, mais euh, voilà, euh, c'est un euphémisme de dire que les commentaires sont extrêmement rares dans son cas. Sur le quiz geek, il y en a un certain nombre. Il y a celui de RZV qui est vraiment très intéressant. Euh, il y a une utilisation de quelques mécanismes un petit peu subtils, en particulier en notion d'extension, euh, qui permet de, de, de, de rajouter euh, quelques euh, euh, mécanismes. Donc euh, je vous laisse regarder son code. Il euh, y a un truc qui est pas mal d'un point de vue ergonomique, c'est que euh, quand on n'a plus besoin de taper sur la réponse, parce que la réponse est affichée, il fait disparaître le bouton. Et quand on revient sur une question où la réponse a déjà été affichée, il fait disparaître le bouton. Ça, j'ai trouvé d'un point de vue ergonomique c'était très bien vu. Ça m'a énervé de ne pas y avoir pensé moi-même. Euh, Bernard158, il est très intéressant parce que son modèle MVC est extrêmement pur. Et il mène ou petit. Alors il petit, c'est un code est un petit peu plus difficile à lire. Hein, mais les experts apprécieront. Parce que il y a énormément de jolies ruses. Alors il il fait ce qu'on appelle des types alias, euh, il utilise la fonction map, ça m'a ramené à mes années de l'ISP, euh, et des choses comme ça, des choses dont je n'ai pas vraiment parlé au niveau du langage, je, je dirais que c'est l'utilisation avancée du langage, euh, qui euh, permettent de faire de façon extrêmement concise des trucs qui seraient un petit peu plus sophistiqués, enfin un petit peu plus lourds surtout à écrire, euh, autrement. Euh, je ne suis pas sûr que, euh, euh, je vous ai dit que Swift, c'était un langage qui avait été développé hein, pour permettre... Euh, au, au plus grand nombre d'accéder plus facilement au développement. Mais là, on est quand même sur des fonctions qui, à mon avis, ne seront pas forcément utilisées par du teenager de, de base, parce qu'il faut avoir un, un minimum de culture en termes de programmation pour comprendre ces mécanismes-là. Eh bien, on en arrive à la conclusion. Alors, ben cette semaine, vous avez vu, après avoir vu objective C et Swift, après avoir vu, en cas d'Objectif C et Swift, Storyboard, eh bien, vous avez découvert les joies du mode programmatique. Alors, la semaine prochaine, on va voir des notions avancées sur les vues et leur construction programmatique. On va voir des mécanismes un petit peu plus sophistiqués, des vues un peu plus sophistiquées. Il euh, y aura de nouveaux exercices. C'est-à-dire qu'on va plus jouer avec des exercices dont vous aviez déjà développé certains dans un mode différent. L'idée, c'était encore une fois volontaire. Hein, C'est que vous voyez ce que vous avez fait en storyboard, ce que ça donne euh, en programmatique. Donc là, euh, vous allez avoir un nouvel exercice, un imagier. Je vous recommande de le faire en Objectif C sans arc. Ça, c'est que du bonheur. Vous manipulez des photos qui sont lourdes. Euh, et là, euh, vous allez voir, vous posez des questions intéressantes par rapport à la gestion de la mémoire. Sinon, vous allez mourir. Et puis, Mininav, qui est un petit navigateur web, euh, que vous allez faire en vous appuyant sur euh, un mode de vue particulier qui va gérer euh, la partie affichage euh, d'une vue web. Je ne vais pas vous demander d'implémenter l'interpréteur JavaScript et autres, ce serait un petit peu illusoire. Alors, bien, comme d'habitude, notre bateau de la semaine. Alors, notre bateau de la semaine, c'est le Golden Inde. Le Golden Inde, c'est un galion, un galion anglais, de la deuxième moitié du XVIe siècle, euh, qui est assez célèbre. C'était le, le, le galion qui a été utilisé, il s'appelait d'abord, en fait, au départ, le Pélican. Il était renommé euh, par Francis Drake au moment où il faisait, il a fait, en fait, c'est le premier euh, galion anglais, et Francis Drake est le premier capitaine à avoir fait un tour du monde qui, enfin, euh, c'est pas le premier, le premier c'est évidemment Magellan, mais le premier capitaine anglais, pour être précis, à avoir fait le tour du monde. Alors en fait, euh, Sir Francis Drake était un corsaire, la différence entre un corsaire et un pirate, c'est que le corsaire il a le droit et le pirate il n'a pas le droit. Alors c'est quoi, euh, pourquoi il a le droit Parce que le corsaire il dispose d'une lettre de créance de son roi, donc euh, dans le cas de Francis Drake c'était euh, le roi, plutôt la reine d'Angleterre, hein, il a beaucoup travaillé euh, sous le règne d'Elisabeth Ier. Euh, et euh, euh, il n'avait donc le droit de s'attaquer qu'aux navires des nations avec lesquelles son pays était en guerre. Alors, il y a évidemment un truc un peu parfois bizarre, parce que comme vous savez que les communications n'étaient pas toujours aussi performantes que maintenant, il arrivait qu'il y ait des traités et que les pirates qui étaient à l'autre bout du monde et qui mettent un certain temps avant de revenir... Euh, ne soit pas au courant et continue à attaquer les bateaux. Bref, euh, avec ce Golden Inde, il va donc descendre euh, à un moment donné sur euh, la côte atlantique de l'Amérique du Sud, il va piller un petit peu euh, quelques galions, il va passer euh, le détroit de Magellan il va aussi écumer euh, la côte pacifique de l'Amérique du Sud et en particulier les Espagnols, c'est une époque où les Espagnols n'avaient pas trop l'habitude de voir des Anglais s'aventurer par là, même si on avait de temps en temps. Il, va... il y a une histoire qui est sympa, il y a un très très gros galion qui s'appelait « La Nuestra Señora de la Concepción » ou un truc comme ça, que les Espagnols surnommaient le « cacafuego » parce que ça veut dire « celui qui crache le feu hein. ». Et euh, qui était un dragon, un galion assez énorme que le petit Golden Hind a réussi, dont le petit Golden Inde a réussi à s'emparer euh, avec, euh, par la ruse, euh, avec succès. En fait, il, il a fait retarder son bateau, il l'a accosté la nuit. Il n'avait pas trop de de, de fagnons. Puis comme c'était dans le noir, on voyait pas trop. Et lorsque le commandant euh, euh, du navire espagnol a demandé qui il était à ce moment-là, ils se sont tous précipités. Ils ont fait peur à l'équipage. L'équipage s'est rendu quasiment sans combattre. Et ce navire a été surnommé par les Anglais qui l'ont ramené après. À Plata, tellement il était bourré de trésors qui provenaient d'Amérique du Sud et vous savez que c'est l'époque où effectivement les Espagnols avaient euh, inventé ce qu'on appelait la route des Galions, qui était euh, un secret euh, bien gardé hein, et qui était, les pirates et les corsaires hein, s'en donnaient à cœur joie euh, d'accrocher les Galions, euh, surtout au départ euh, de cette route, parce que souvent ils venaient avec euh, des marchandises euh, extrêmement euh, riches, puisque c'était le résultat du pillage, euh, soit euh, de l'Amérique centrale, soit euh, du Pérou, euh, Chili actuel, enfin bon, l'Empire Inca. Eh bien, sur cette image de navire au long cours, je vous souhaite une excellente cinquième semaine de MOOC. Je vous remercie de votre attention. À bientôt